Bonjour à tous. Merci d'être connectés. Bon, merci à, à toutes les personnes connectées ce soir. C'est une, une, une première pour, pour, pour Artilect. Habituellement, on fait des, des événements en, en physique au Fab Lab. Au Fab Lab. Et, et donc, là, donc pour, avec les conditions actuelles du, du Covid, on a, on a choisi de, de créer ces, ces, cet événement Fab Live. Qui aura pour but d'être régulier. On verra après par la suite comment on le rend à la fois virtuel et physique. C'est le premier Fab Live qui est réalisé. Et pour les prochains événements quand ils seront physiques, vous pourrez venir découvrir le Fab Live pour ceux qui ne l'ont pas encore fait au Dirip Tripierre, le Fab ayant déménagé de. De, depuis peu, quoi. Euh, donc pour cette pour ce premier événement, on, on, on, on reçoit on reçoit Jeff Delon donc du, du JPL quand, euh, qui va qui, qui, qui va se présenter euh, tout à l'heure et euh, et on, on remercie grandement d'être d'être notre notre événement invité de cet événement-là. Mais cet événement euh, n'aurait euh, pas eu lieu non plus sans, sans nos partenaires. Et on a deux partenaires euh, qui, euh, qui, qui nous soutiennent, qui soutiennent le, le Fabla dans, so dans sa globalité, pas seulement pour, pour, pour l'événement. Et on les remercie euh, au bout des conditions actuelles avec le, le Covid. Ce n'est pas évident, il y a des grande période d'incertitude et c'est un plaisir de travailler de travailler avec eux donc on, on travaille donc avec euh, euh, sur ces partenariats donc avec avec Inédis et et, et d'Assosystèmes je, je vais, donner la, la parole par la suite euh, à, à Stéphane euh, Le Sénéchal donc pour pour Initis, et à Frédéric Vacher donc pour pour de, pour d'asso System c'est un, un plaisir de travailler euh, travailler avec eux donc au, au niveau du Fab Lab, on a pas mal de de, de, de, de pas mal de, de, de membres qui, qui travaillent donc sur, sur les machines on est euh, autour de cet esprit maker et euh, on essaie de partager au maximum donc les, les, les savoirs les, les technologies et euh, et donc, nos partenaires nous rejoignent sur ces, sur ces valeurs-là. Et donc, euh, avec eux, en, en, ensemble, on, on essaie de, de trouver des, des, des solutions pour, pour promouvoir de nouvelles connaissances, pas seulement sur la fabrication numérique, mais surtout sur, aussi sur tout ce que ça implique, sur tout ce qu'implique le numérique et le, le, le fait qu'à à, l'heure actuelle, il est possible avec, avec le numérique, avec les… les des différentes machines qui, qui sont présentes avec les, les Fab Labs, il est possible d'acquérir des, des nouvelles compétences qui peuvent changer beaucoup de choses. Il n'est pas forcément nécessaire d'être ingénieur ou d'avoir des grandes connaissances pour, pour se mettre à la fabrication numérique ou pour, pour devenir un maker. Mais par contre, ça donne de, énormément de possibilités. Et on, on remercie donc nos partenaires de, de nous soutenir dans, dans cette démarche et sur notre nouvel espace. Euh, qui, qui, qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps euh, mmh. je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, le but euh, étant que, que, que Jeff présente